Salut tout le monde, c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Empire Gaming m'a envoyé une nouvelle souris. C'est une souris gamer filaire USB, elle se prénomme Elfire. Et c'est ce qu'on va déballer maintenant. Donc c'est un nouveau format que j'ai encore jamais fait, deux caméras. J'essaye de voir ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant d'ouvrir en direct comme ça. Alors, toujours avec Empire Gaming, vous avez des papiers et un petit porte pied On a également la notice d'utilisation cours rapide, qui vous explique comment brancher à votre ordinateur et comment changer les DPI via la souris. Et pour terminer, on a bien sûr la souris ainsi que deux caches. Alors voici la souris, la Hellfire, donc de chez Empire Gaming. Franchement, très simple pour le moment. Vous avez la possibilité de monter avec cette souris jusqu'à 10 000 DPI. Vous avez également la possibilité de configurer huit boutons sur cette souris via le logiciel. Et justement, celle-ci est entièrement programmable grâce au logiciel Campier Gaming fourni. Vous pouvez vraiment modifier tout. Les boutons, les molettes, l'éclairage, la sensibilité, également faire des macros et ça c'est intéressant. Après si vous voulez juste l'utiliser comme ça, vous avez juste à la brancher et elle marche. Le câble, c'est toujours comme ça avec Empire Gaming, c'est un câble tressé de 1,70 mètres, c'est très intéressant. Mais moi ce qui m'intéresse particulièrement avec cette souris, ce sont les caches. On a deux caches de fournis à placer sur les côtés de la souris pour donner un peu plus de confort au niveau de la main. Vous pouvez changer le cache du côté droit de la souris, juste en le tirant vers le bas. C'est aimanté, donc il n'y a rien à faire. Et vous pouvez ainsi mettre trois profils différents. Donc on a on va dire l'épée qui permet de bien reposer son troisième doigt, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne suis pas expert. On a également, on va l'appeler le confortable pour bien venir placer ses doigts sur le côté de la souris. Donc là on a vraiment toute la main qui tient. Et on a le dernier qui est fin et là c'est une souris normale, on va dire une souris basique. En vrai, je pense que je vais m'amuser un peu, puis je vais voir quel cache me convient le mieux, sur lequel je me sens beaucoup plus à l'aise, et je crois que je vais partir là-dessus. En tout cas, très bonne surprise pour l'instant. L'histoire des caches, je ne m'y attendais pas du tout, et ça, c'est franchement pas mal. Après, comme d'habitude, avec Campier Gaming, on a un petit emplacement où on peut venir mettre des poids pour recharger en masse la souris, ou alors en enlever, pour que ça soit moins lourd. A vous de voir après, à vous de l'ajuster. Bon, je vais la brancher, et on va voir ce que ça donne. Donc, direct, quand on branche la souris, on tombe sur l'effet respiration, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, c'est celui que je trouve le plus stylé. Après, sur le dessus, on a bien sûr la molette, un bouton qui permet de changer les DPI, ainsi qu'un bouton qui permet de changer de couleur. Et donc, si on appuie, on a différents profils de couleurs qui changent. Là, par exemple, c'est full rose. Ah, est stylé le rose. Et du coup, voilà, on peut s'amuser. Donc ça, c'est ce qui est déjà paramétré dans la souris. En vrai, je vais rester sur le premier parce que c'est le plus stylé pour moi. Pour ce qui est sensibilité, je vais tester maintenant. Yes Donc c'est bien ce qui se passe. Sur toutes les souris Empire Gaming que j'ai pu tester, on a toujours le bouton DPI qui fait monter jusqu'à la valeur max et ensuite redescendre. Moi, je pourrais pas vous parler euh, de la valeur max en DPI, donc 10 000, parce que je joue et j'utilise beaucoup les souris aux valeurs minimum. Franchement, moi, euh, si elle peut être le plus lent possible, ça m'arrange. Vraiment. Et du coup, là, bah... Écoutez, il n'y a pas de souci, hein. Je vais vite fait tester les caches. En vrai, elle est stylée comme ça, ça me cache avec les lumières et tout. Nickel, ça En vrai, je vais partir sur le petit, comme ça, là, pour l'instant, pour surfer sur Internet, pour faire des tâches sur l'ordinateur, etc. Quand je jouerai, je verrai, je changerai pour voir lequel s'adapte le mieux en fonction de moi. Mais en vrai, là, je viens de pouvoir, hein, je viens de tester un petit peu. Les boutons sont pas faits. La molette, nickel. Juste... Elle est un peu bruyante, mais bon. En vrai, elle est très précise et ça, c'est cool. Franchement, pour un budget comme ça, la souris, nickel. J'ai pas pu tester le logiciel sur mon ordinateur parce que j'ai des soucis de connexion en ce moment. Mais je connais déjà les logiciels de chez Empire Gaming. Vu que j'ai la L-Hand en souris, c'est une autre gamme de chez eux. Je connais un petit peu les caractéristiques, etc. Mais je vous mets tous les liens en description euh, vers cette souris, donc sur Amazon. Vous pouvez la retrouver. Également sur leur site internet pour avoir toute la documentation, également le logiciel. En tout cas, franchement, je pense que ça là elle va partir euh, sur cette set hein. Obligé, je vais jouer avec.